Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous faire découvrir les principales fonctionnalités de Word et vous apprendre à optimiser son utilisation lors de la rédaction de vos travaux universitaires. Donc, Nous allons voir tout d'abord comment mettre en page votre travail okay. grâce au style, grâce aux listes, grâce à la numérotation des pages, les notes de bas de page, les marges, les interlignes, etc. Puis nous verrons comment créer une table de matière dynamique. Et enfin, Comment insérer des figures et des annexes Tout d'abord, le plus important, c'est de créer des styles de titres. Vous pouvez le voir en haut. Ici, ce sont vos styles. Ici, ce sont les styles par défaut, mais vous pouvez tous les modifier. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer deux styles de titres. Un style pour nos titres de grande partie et un style pour nos titres de sous-partie. Et vous pouvez bien sûr multiplier les styles selon vos besoins et modifier tous les styles préexistants. Par exemple, le style normal, ici. Je vois que j'ai oublié de justifier mon texte, par exemple. Donc, je modifie le style normal, et je clique sur Justifier. Voilà. Et par exemple, si j'ai pas envie d'être en Calibri, mais en Arial, et en 12, je peux le faire. Je peux aussi modifier le format, Paragraphe, et par exemple, mettre des interlignes de 1,5 ligne pour mon texte. Et voilà, maintenant je suis en justifié et en interligne 1,5. Je vais commencer par créer le style du titre de mon travail. Je vais faire Nouveau style. Je vais l'appeler T0, titre de mon travail. Je ne veux qu'il soit basé sur aucun style, vu que je vais créer le mien. Alors, Par exemple, je veux que ce soit en Arial Black, très grand, donc on va dire du 28. Je veux que ce soit centré. Et je veux qu'il soit de couleur euh, bordeaux. Je peux aussi modifier le paragraphe, si je le souhaite. Je préfère qu'il reste encore de texte parce que nous allons voir les niveaux ensuite. Voilà. Je vais ensuite créer encore un nouveau style pour le titre de mes grandes parties cette fois-ci. Donc je vais l'appeler T1, Grande partie. Cette fois-ci, je veux que ce soit aligné à gauche, un peu plus petit, donc on va dire en 22 et cette fois-ci, je vais prendre du bleu marine. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier de cliquer sur format, paragraphe et là, très important, je vais modifier le niveau hiérarchique de mon style. Vu que c'est le titre d'une grande partie, je vais lui donner le niveau 1. Ça, c'est vraiment très important. Là, je vois que j'ai modifié, sans faire exprès, le titre de mon travail et non pas le titre de ma première grande partie. Pas de problème, j'annule ce que je viens de faire. Je sélectionne le titre de ma première grande partie et je clique sur T1. Maintenant, je vais modifier le style de ma première sous-partie. Je clique sur Nouveau style. Je vais créer donc T2 sous-partie. Je vais le mettre en Arial Black 16, par exemple, et je le choisis de le laisser en noir et aligner à gauche. Encore une fois, très important, je clique sur Paragraphe, Format paragraphe et son niveau hiérarchique, ça va être niveau 2, cette fois-ci, étant donné que c'est le titre d'une sous-partie. Je peux me mettre un Si je veux faire, par exemple, une sous-sous-partie, je vais lui donner le niveau hiérarchique 3. On vous conseille de nommer les différents styles de manière homogène. Comme vous voyez, je les ai nommés T0, T1, T2, et vous pouvez continuer T3, T4, pour qu'ils soient rassemblés en haut de la liste des styles quand je clique ici. Et qu'ils soient au début aussi là. Ce sera plus facile pour les sélectionner ensuite. Ensuite, j'harmonise avec tous les titres de mon devoir. Là, c'est le titre d'une seconde sous-partie, je l'applique T2. Seconde grande partie T1. Première sous-partie de ma deuxième grande partie T2, etc. Pour éviter que mon titre se retrouve tout seul en bas de ma page, je vais modifier un paramètre supplémentaire. Je clique sur Modifier. Je vais dans Format. Paragraphe, et je clique sur Enchaînement. Et je clique sur Paragraphe solidaire et ligne solidaire. Et voilà, mon titre ne sera pas orphelin tout seul. Il restera solidaire du reste de son paragraphe. Je vais maintenant structurer mon devoir en sections Pour cela, je vais cliquer sur Disposition. Et je vais utiliser cette commande, saut de page et section. Par exemple, je veux isoler le titre de mon travail sur une page de garde tout seul. Donc, je vais me positionner après le titre de mon travail, cliquer sur saut de page, page suivante. Il va insérer un saut de section, ce qui va créer deux sections. Une pour le titre de mon travail, une autre pour le début de mon corps de texte. Je peux ainsi isoler le type de mon travail sur une page de garde. Maintenant, nous allons voir comment numéroter mes grandes parties et mes sous-parties. Je pourrais rajouter à la main grand 1, grand 2, petit a, petit b, etc. Mais si jamais je fais ça, et que je modifie totalement mes parties, j'en mets une devant l'autre, je change tout dans mon devoir, je vais devoir refaire toute ma numérotation depuis le début. Alors que Word, si je fais des listes, il pourra modifier tout automatiquement. Comment ça marche Je clique sur Accueil, et sur les listes à plusieurs niveaux. Je vais définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Je clique sur « plus » pour tout afficher et je vais cliquer sur le, le niveau à modifier. Par exemple, le niveau 1, ça va être mes grandes parties. Je vais donc appliquer à ce niveau T1, grande partie, et c'est bien le niveau 1. Je veux que ça soit en chiffres romains, donc je vais sélectionner chiffres romains. Et je veux que ça soit suivi par un point et par une part, et pas par une parenthèse. Donc, je mets un point. Et je veux que le numéro soit suivi effectivement d'une tabulation. Voilà. Ensuite, je clique sur le niveau 2. Le niveau 2, je veux que ce soit le style T2, celui de ma sous-partie et je modifie bien le niveau, ce sera le niveau 2, tout simplement. Et là, de même, je veux bien que ce soit un A, mais suivi d'un point et non pas d'une parenthèse. Et cette fois-ci, je veux qu'il soit suivi d'un espace, et pas d'une tabulation. Et voilà, c'est fini. Après avoir cliqué sur OK, je vois qu'il a confondu la première partie et la première sous-partie. Pas de panique, c'est tout simple, je clique sur le début de puce, et je vais modifier le niveau de liste. Là, il m'a sélectionné sous-partie, alors que c'est une grande partie. Je sélectionne grande partie. Là, c'est bien une première sous-partie. Là, il a bien compris que c'était une grande partie. Voilà. En fait, cela dépend. D'où est positionnée votre souris lorsque vous modifiez une liste. Donc, faites bien attention à ça et vérifiez ensuite. Créer des listes peut aussi vous permettre de naviguer plus facilement dans votre document. Je clique sur Accueil, puis Rechercher, et je clique sur Titre et je vois la structure de mon travail. Je peux naviguer où je le souhaite. Autre petite astuce, en cliquant sur le petit triangle à côté, je peux réduire ma partie, hop, comme ceci. Comme ça, mon devoir est réduit. Je peux avoir une vision d'ensemble de mon travail. Nous allons maintenant voir comment numéroter les pages de mon travail. Je clique sur Insertion, Numéro de page, et je vais définir le format des numérotages. De je veux que ce soit euh, simplement un chiffre arabe et que ça commence à partir de 1 sur sa page. Je vais ensuite insérer le numéro en bas à droite par exemple, voilà, comme vous voyez, comme vous le voyez, il a aussi rajouté un numéro de page à ma page de garde, sauf que moi je n'en veux pas, alors je vais le supprimer tout simplement, et cela supprime tous mes numéros de page, pourquoi Simplement parce que cette page était liée à la précédente section. Je vais donc retourner en arrière. Mon numéro de page est réapparu. Et je vais délier cette section à la précédente. Maintenant, quand je supprime le numéro de ma page de garde, l'autre numéro ne se supprime pas parce que j'ai délié les sections. Cela a été possible parce que j'avais déjà créé des sections dans mon travail. Donc n'oubliez pas de créer des sections dans votre devoir pour différencier la numérotation. Maintenant, si jamais vous voulez imprimer, par exemple, votre mémoire, vous allez devoir le mettre en page de manière spécifique pour que cela ressorte bien à la pression. Donc, Nous allons voir maintenant comment... Mettre les numéros de page à gauche ou à droite selon qu'ils soient pairs ou impairs et comment modifier les marges.